Bonjour à toutes, c'est Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté, la prothèse angulaire, le maquillage et l'extension de ciel. Aujourd'hui, je vous parle de mon bébé puisque voilà, j'ai un petit bébé de deux mois et donc euh, voilà, moi j'ai euh, pendant longtemps eu des petits soucis à savoir comment bien faire le rot Alors pourquoi le rot est tellement important Tout simplement puisque en fait ça va éviter euh, bah, que l'air reste dans le ventre et donc fasse euh, voilà mal au ventre à bébé. Ça semble assez logique, mais en fait ça évite également ce qu'on appelle le RGO, donc le reflux gastro œsophagien euh, ce qui fait que l'acidité remonte. Les et voilà, les remonter à acide hein, tout simplement donc comment bien faire le moi c'est une astuce qui m'a beaucoup aidé donc je voulais vous la transmettre aussi parce que euh, voilà au début on a peur donc on fait tout doucement euh, voilà on sait pas trop où, où taper pour euh, enfin, tapoter un hein, moi on est d'accord euh, pour faire sortir ce rot et des fois voilà, il tarde à venir alors ce qu'il faut savoir c'est que le rot peut mettre jusqu'à 4-5 minutes à sortir donc surtout hein, ne lâchez pas si vous sentez vraiment que votre bébé est gêné il euh, faut savoir qu'avec l'allaitement il y a moins souvent des que qu'avec euh, le biberon puisque le bébé avale moins d'air alors attention hein, il faut vraiment voir que la bouche est bien hermétique que les lèvres sont vraiment retroussées en haut et en bas euh, pour que euh, justement il n'y ait pas d'air qui passe mais il faut quand même toujours faire le row parce qu'on ne peut pas euh, voilà, coucher un bébé tout de suite après. D'ailleurs, c'est mieux de le laisser comme ça un petit peu euh, à la verticale pendant quelques instants. Alors, Massage Femme m'avait dit 15 minutes. La nuit, quand on est fatigué à 2-3 heures du matin, 15 minutes sur l'épaule, c'est compliqué quand même. Hein Mais essayez au moins 5 minutes. Euh, et pour faire le row, alors bien sûr, il y a le fait de tapoter. Alors on va prendre les omoplates et on tape un petit peu entre les omoplates, donc pas trop bas sur le dos, c'est vraiment plus en hauteur. Hein. Et moi je me suis rendu compte que euh, le rô ne sortait que quand bébé est réveillé, c'est-à-dire que quand elle est endormie, le rô ne sort pas. <rire> donc en fait, il euh, y a une petite astuce pour ça, Donc quand on fait le row, alors on peut mettre la main de côté, c'est-à-dire la paume par ici, et on va voilà faire des grands mouvements comme ça il faut quand même tapoter assez fort pas trop fort hein, mais vous voyez on entend quand même bien alors elle vient me boire hein, c'est pour ça que je vous ai fait la, la vidéo à ce moment là peut-être qu'il y aura un beau, peut-être pas vous voyez que là en fait ce mouvement là a tendance à l'endormir alors quand il est 2h du matin et qu'on tapote pendant 5 minutes comme ça et eh bien on voit voilà, bébé ne bouge plus qu'elle commence à s'endormir donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner sur son dos et là hop directement elle bouge la tête elle n'aime pas trop ça alors je sais pas si elle n'aime pas ou si ça la stimule ou quoi mais en tout cas voilà elle bouge elle est bien réveillée et donc du coup en faisant ça c'est souvent à ce moment là que le sort et ensuite on repart on retapote sur le dos c'est aussi la position sur le bras. Moi, normalement, j'ai les deux bras au-dessus. Elle est un peu plus haute, normalement. Mais bon, le, le principe, c'est qu'elle soit bien, euh, bien droite hein, pour pouvoir le faire. Voire même la tête voilà, légèrement en arrière sur, euh, sur le dos. Et donc, on tapote. On tapote comme ça pendant environ euh, 20-30 secondes. Et ensuite, on tourne voilà On essaie en fait de faire un mouvement comme si on essayait de remonter l'air, voilà on appuie un peu plus fort quand on remonte, <rire> je crois qu'elle est en train de me vomir sur l'épaule. <rire> bon ça c'est récurrent, hein. pensez aux langes, moi je n'en mets que très rarement et une fois sur deux, voilà j'ai une petite surprise après le roux. bon c'est pas grave, hein. en tout cas Bon, quand, elle, quand elle commence à s'énerver, c'est que finalement peut-être il n'y a pas de roux et que simplement elle veut dormir et elle dit maman, arrête de m'embêter. Donc voilà, vous essayez comme ça. Si ça ne marche pas, eh ben, voilà, vous pouvez euh, soit la tenir contre vous, essayer de la calmer un petit peu avant de la recoucher, soit ben, finalement la recoucher. Moi, la mienne, elle se rendort très très vite la nuit, c'est-à-dire que la... Voilà Entre euh, la couche, l'allaitement, l'euro, euh, j'en ai à peu près pour 20 minutes Donc euh, je m'estime heureuse hein, Parce qu'il y a des jours où c'est déjà arrivé que c'était une heure et demie Mais ça a dû arriver deux ou trois fois voilà, Là elle a deux mois Donc je m'estime quand même heureuse Donc voilà, là ça, par contre ça veut dire Maman tu m'embêtes J'ai envie de dormir Donc là je vais aller euh, la coucher et, euh, et donc du coup, oui voilà je pense que c'est ça hein. Oui, elle est fatiguée quand elle a les yeux qui partent dans tous les sens en général ça veut dire un moment au chemin. donc euh, voilà soyez vraiment à l'écoute de votre bébé essayez toujours de le comprendre c'est très très important et puis, euh, et puis voilà <rire> j'ai tellement d'amour pour cet enfant c'est fou C'est quand même un cadeau merveilleux d'avoir en des enfants. Vraiment, profitez-en un maximum, ça passe trop trop vite. Et même si vous avez un travail prenant, essayez de, de prendre un maximum de temps euh, pour vos enfants. C'est est tellement, tellement merveilleuse. Voilà. Donc euh, je vais arrêter pour cette vidéo, euh, j'espère qu'elle vous aura aidé, euh, moi ça m'a bien aidé justement le fait de savoir qu'en tournant comme ça, ça pouvait, euh, ça pouvait améliorer. Et dernière chose aussi, parfois euh, quand vraiment elle ne veut pas faire son haut mais que je sens quand même que ça travaille un petit peu dans le ventre, je la mets un tout petit peu sur le ventre bien sûr hein, sous surveillance et euh, parfois ça marche, euh, le, le sort, euh, sort de lui-même faut savoir que c'est en général le bébé qui fait vraiment sortir l'euro et, euh, et donc nous on l'aide simplement, hein, mais euh, si bébé ne peut pas, ben voilà, il ne veut pas donc voilà, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, que ce soit de maquillage de nail art, euh, de poses techniques et puis de voilà, de vidéos comme celle-ci euh, sur les bébés euh, et puis euh, donc euh, du coup je vous offre également des, euh, des formations d'initiation à la prothésie ongulaire, au maquillage et prochainement à l'extension de style, vous retrouvez tout ça juste en dessous. Euh, donc, vous avez le lien vers le site yarnails-international.com. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!